La pandémie a fait le bonheur des boîtes pharmaceutiques en générant une production massive de masques chirurgicaux causant une grave accumulation dans la nature. Ainsi, pour minimiser ces conséquences, Reville Company vous propose de leur donner une seconde vie et d'en faire l'objet de demain qui portera vos pas et les protégera des innombrables inondations, en les recyclant et transformant en un revêtement de sol écologique, Covidal.